Bonjour Karel. Bonjour Caroline. Merci d'être avec moi ce matin. Karel, tu viens de terminer la formation Savon Naturel et tu oui. vas nous expliquer ce matin comment ça s'est passé pour toi, comment tu as découvert cette formation et surtout ce que ça t'a permis de réaliser. Et je vois devant toi de très jolis spécimens que tu as fabriqués. Tu vas nous en parler dans quelques minutes. Oui, d'accord. Euh, bah, écoute, moi j'ai commencé cette formation euh, un petit peu... Comme sur un coup de tête, j'ai commencé parce que j'avais le projet pour le baptême de mon fils de sortir un peu des sentiers battus, d'être vraiment sur un système de pas consommation avec les dragés, les choses qu'on va laisser dans un coin. Je me suis dit, il faut quelque chose d'utile et de naturel. Et je me suis dit, pourquoi pas des savons Je en même temps, si les gens les utilisent tout de suite, eh bien, ça laisse quelque chose d'unique, un bon souvenir qui va rester dans le temps. Et euh, si c'est quelque chose qu'ils veulent utiliser pour plus tard, bah, ça fait quelque chose de décoratif, mais qui a quand même une utilité. Donc, en fait, l'idée de vouloir faire mes propres savons euh, est partie à la base de, de là. Euh, sauf que, bon bah, on regarde sur Internet... Euh on se dit, OK, forcément, la première peur, oula, la soude caustique, euh, comment on va gérer ça euh, Faudrait pas qu'on empoisonne la peau des gens. Donc, euh, j'ai eu par chance, en, en cherchant, vu ton site internet qui transmettait déjà une première recette, qui était très claire, enfin, ça, ça calmait déjà pas mal d'angoisse. Donc, j'ai commencé euh, et j'ai fait ce salon-là pour le baptême de mon fils. Et j'ai vu par la suite que tu ouvrais, euh, avant la fin de l'année, une dernière session euh, pour faire cette formation. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas voir un peu plus en, en profondeur parce que il euh, y avait des designs assez impressionnants sur euh, sur tes savants. il y avait des ajouts euh, que ce soit les herbes les couleurs vraiment naturels. donc je me suis dit euh, bah, on se lance et puis euh, pour plus tard j'ai un projet de, de chambre d'hôtes euh, d'avoir une petite ruche dans le fond de mon jardin aussi donc je me dis mis bout à bout sur tout ça ça peut être un produit euh, vraiment naturel qui me servirait euh, sur tous les jours et qui servirait aussi euh, commercialement euh, parlant euh, dans mon avenir. Donc voilà, c'est parti de là à la base. Super, c'est vrai que c'est un beau projet. Et puis une chambre d'hôte avec un petit savon euh, que tu t'emmènes avec toi, c'est le petit détail euh, qui fait la différence. C'est ça, ça. <rire> ça. Et le déclic, ça a été, genre, on avait déjà ce petit projet de, de ruche. Et quand tu as parlé de savon au miel, j'ai fait, mais, euh, mais en fait, c'est ce qui me faut. Voilà, c'est... C'est naturel, donc, euh, donc je me suis lancée par rapport à ça. C'est vrai que ça m'a plu et j'avais intégré ça dans un filet moussant. Ouais. C'est ah, toi euh... qui m'en avais parlé, oui. Tu mets tes chutes euh, aujourd'hui dans des oh, filets, c'est ça Oui, c'est ça. Vraiment. Et ça permet en même temps que les enfants puissent, euh, puissent l'utiliser. Et je trouve que de jouer avec la texture, avec les différentes huiles euh, qui rapportent du moussant, qui rapportent de la, du crémeux, enfin. On peut vraiment jouer sur tout et sur le, le plaisir de, des couleurs, tout en restant sur des produits naturels, donc ça m'a plu. Génial Et euh, alors maintenant, ça doit faire euh, 3-4 mois que tu fais des savons, euh, c'est quoi le résultat sur ta peau et celle des enfants Est-ce que tu sens une différence Oui, oui, oui, euh, c'est impressionnant en fait. Le, ma plus grande fierté en fait, c'est mon homme parce qu'il bon, bah, est, on va dire, classique, et euh, quand j'ai commencé, il a dit, bon, on va voir, et il l'a adopté du jour au lendemain, il ne se lave plus qu'avec ces savons-là. donc wow. le temps d'en refaire malheureusement, euh, là, qu'ils sont en, encore en phase de, de cure, euh, on est retourné sur, bah, liquider nos autres savons, qui sont des savons industriels, et on voit quand même la différence où la peau, elle reste quand même relativement sèche, alors que... L'aspect au début est un peu déroutant parce que quand on s'essuie, on a l'impression qu'on n'est pas sec et il y a quelque chose qui reste sur la peau, on se dit « Ah, ok, ouais, bon, on va voir ». Et en fait, quand on s'habille, on, on sent la douceur qui reste imprégnée et cette sensation, en fait, on se dit « Mais comment ça se fait qu'on ne l'a jamais eu avant enfin, Et j'ai plus besoin depuis plusieurs mois, je plus de crème de jour ». Euh, voilà, j'utilise que le savon, ai... donc j'en ai partagé parce que j'en ai fait un, une grosse quantité pour le, pour le baptême et pour Noël, donc j'ai voulu en faire aussi à mes collègues de travail. Et depuis j'ai même une collègue qui, qui m'en parle tous les jours qui me dit Non mais si vous en faites systématiquement, moi j'en veux, je, je veux devenir cliente Donc euh, je suis contente parce que ça, ça a eu un impact beaucoup plus bénéfique euh, au, au, que le sein de mon foyer. Et, euh, et je suis contente de pouvoir faire découvrir ça à des amis, à la famille, à leurs collègues. Et, et je vois que de, de plus en plus autour de moi, euh, tout le monde a l'écho de se dire, non mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'on met en, euh, sur notre peau avec les jets bouche dans le commerce, il y a le plastique, il y a les produits. Il me dit là en plus, euh, j'ai pu grâce à ton petit euh, formulaire, tu as les petites étiquettes euh, Donc euh, comme ça, si j'en je, si donne à, à des collègues de la famille, ils savent directement quels ingrédients sont à l'intérieur. Donc, il euh, y a vraiment une transparence euh, impressionnante et, et la fierté de tout faire soi-même et d'avoir un impact écologique euh, zéro, quoi. Ah, c'est top. Et est-ce que ça t'a donné envie d'aller encore plus loin Tu faisais certainement déjà euh, plein de choses à la maison, mais ça t'a donné un nouvel élan, là, dans ta démarche Oui, oui, j'aimerais ouais. me lancer sur, le, sur, ouais. les, salons, euh, sur les shampoings solides, ouais. déjà. Euh, mais oui, j'aimerais bien essayer après les shampoings solides et puis euh, j'ai déjà commencé petit à petit à changer mes, mes habitudes de nettoyage pour la maison, avec le sol, avec juste du savon noir, euh, voilà, des choses vraiment euh, basiques et ça est pur, les placards, c'est impressionnant et, et je crois que quand l'hiver sera fini, j'ai un petit peu de lierre que je vais toujours laisser en déco mais qui me servira certainement bientôt à faire de la lessive. Bravo. Je vais tenter l'expérience aussi, donc euh, oui, Super. petit à petit, euh, voilà. Génial, tu veux nous montrer tes savons parce que là je les vois, je lorgne dessus tout à l'heure, ils sont trop beaux. <rire> Alors celui-ci c'est le premier que j'ai fait. Ah oui, donc c'est un savon, euh, ce qu'on appelle la technique zébrée, non à l'entonnoir hein, tout à fait. Oui c'est ça, à l'entonnoir. Euh, donc je l'ai fait avec de l'écorce de clémentine séchée pour faire du orangé. Je l'ai fait avec de la verveine citronnelle euh, que j'avais infusée dans, dans mon huile. Celui-ci c'est le deuxième que j'ai fait, donc je suis partie sur ton idée de modèle qui était quand même pour moi... Euh... Assez intéressante en, en petit, petit format. format. Mais c'est ce très dit, bien, j'ai fait la cannelle. Cannelle, ouais, superbe, la couleur est vraiment jolie. Et et euh, bravo, pour la bien. diagonale, hein. très belle. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais, et merci, merci, merci. Le dernier, ma petite fierté, fierté euh, euh, que, que j'ai fait, fait il y a 3-4 jours. jours. Donc, c'est le fameux café mocha et j'ai mis des chèvres et on les deux. Super joli. Et puis après, j'aimerais tenter avec de l'avant, j'aurais vraiment essayé. De faire, de faire ces infusions, ces, ces, ces, ces, ces, ces, ces, ces macérats en fait de, de, de plantes. Euh, voilà, on n'est pas sur la, la bonne période, période mais euh, voilà, j'aimerais vraiment apporter euh, tout, tout, tout le potentiel le des, des plantes sans les huiles essentiels. essentiels. Ouais. Et ma belle-mère, qui m'a même dit d'ailleurs, elle m'a dit avec tout ce qu'on sur la peau après, que ce soit le le parfum, pour sentir dans la journée, dit en soi, pourquoi on avait besoin d'un gel douche Enfin, enfin, un savon, qui sent quelque, quelque chose. chose. Exactement. Et c'est vrai que, euh, que euh, le fait que oui, bah oui, bah oui, tu as mis ça à oui moment tu ne pourras pas en se mémerder encore un peu plus, plus. Une Très belle démarche. Et puis, euh, je crois que quand on aime les savons, en fait, on aime le parfum du savon tout simplement parce que ça sent bon. Eh <rire> bien, écoute, merci beaucoup. Euh... Merci, merci à, à toi. toi. N'hésite pas à partager les photos de tes savons sur Instagram ou sur Facebook. Ça fait toujours plaisir de pouvoir les voir. Euh, attends, pour ça, tu peux, taguer, tu peux me taguer moi, euh, mes recettes naturelles et puis ajouter le hashtag agitateur du changement au pluriel euh, pour qu'on puisse les suivre. Merci oui. beaucoup Karel. Merci Caroline. Et euh, à suivre pour tes jolis savons et tiens-moi au courant de ton projet de chambre d'hôte surtout. Oui d'accord, avec oui, grand plaisir. Grand plaisir.